Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une petite créa sur des aquarelles métallisées et des figures géométriques Alors j'avais enregistré pendant que je tournais la vidéo et en fait j'avais oublié de débrancher mon casque donc la webcam n'a pas pris le son. je vais essayer de faire ce que je peux pour euh, me caler sur la vidéo Là je vous présentais le fait que euh, c'est des aquarelles action, elles coûtent... Euh, 1,45€ euh, la palette, c'est des aquarelles métallisées, euh, donc c'est vraiment pas cher, c'est très accessible, et j'utilise avec un, un pinceau à réservoir. Euh, Celui-là, c'est un que j'avais déjà, mais il euh, y a les mêmes dans les palettes, donc vraiment pour 1,45€ on a 6 euh, peintures métallisées, plus... Un pinceau à réservoir et il y a trois coloris, trois palettes différentes disponibles. Moi je n'ai pas pris la palette rose et violet parce que c'est des couleurs que je n'aime pas, donc que j'utilise quasiment pas. Euh, alors que effectivement, doré et tout ce qui est couleurs euh, froides type bleu et euh, turquoise et vert, j'utilise beaucoup. Là je viens de rajouter euh, de l'eau avec une pipette. Pourquoi parce qu'en fait, normalement, avec le pinceau réservoir, on peut le faire sans problème, mais si jamais on a euh, des mains qui fatiguent vite, des doigts qui sont un peu faibles, euh, comme il faut quand même mettre plusieurs gouttes sur ce type d'aquarelle qui ne sont pas de très bonne qualité, c'est vrai euh, faut appuyer un petit peu, quoi. C'est, ça passera sans aucun souci pour toutes les personnes normales, mais là, je m'adresse plus aux personnes qui ont vraiment un handicap, pour qui ça peut être plus difficile. Les petites pipettes comme ça, vous pouvez demander parfois dans les laboratoires d'analyse médicale où ça s'achète, c'est vraiment très très peu cher, c'est quelques centimes, et puis on les réutilise autant qu'on veut. Je vous disais aussi à ce moment-là, euh, que parfois il y a des petites euh, boulettes de peinture euh, et que, euh, notamment avec ces aquarelles qui ne sont pas des aquarelles fines ni ultra fines, mais plutôt du bas de gamme ce qui pose aucun problème hein, pour ce type de créa euh, il faut bien mélanger la peinture avant euh, ce qu'on ne va pas forcément faire avec des aquarelles de bonne qualité il faut bien voir ce mouvement de, de, de touiller euh, pour bien écraser toutes les petites boulettes de pigments qui, euh, qui peut y avoir et éviter de faire des, des petits packs pas forcément très esthétique sur euh, votre papier. Le papier que j'utilise là c'est un papier euh, aquarelle de très bonne qualité. Donc euh, le, le résultat que vous allez avoir il va dépendre justement de, de, du type d'aquarelle que vous utilisez, éventuellement du type de pinceau et aussi du type de papier. Là, j'ai un bon, un bon papier et je pense que c'est l'élément peut-être le plus important, plus que la peinture, plus que le pinceau, c'est d'avoir un, un papier qui réagit bien. Euh, et je vous expliquerai dans une autre vidéo le montage, en fait, de ce de, de, de système pour euh, le art journal. Euh, parce que moi, c'est quelque chose qui me convient extrêmement bien. Euh, et euh, à la fin, vous verrez les traits euh, qui sont un peu verts. C'est du masking tape. Euh, comme je l'avais eu dans un lot et que je n'aime pas particulièrement cette couleur, euh, je l'utilise surtout en tant que masking tape, donc c'est euh, du scotch de masquage, plutôt qu'en tant que wash tape euh, décoratif. C'est la même chose, hein, vous pouvez faire les deux recherches. Euh, encore une fois, pour les personnes qui ont du mal avec l'anglais, euh, je vais noter de... de vous écrire les termes. Parce que souvent, on, le... on part du principe que c'est connu de tout le monde ou, euh... ou etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc faut laisser sécher. Et là, je vous disais, je prends un petit... Euh... Donc j'essuie mon pinceau, euh, notamment entre les couleurs. Là, je vais décoller et je vous explique que euh, il y a euh, un peu deux écoles. Retirer dans le frais, euh, quand la peinture n'est pas sèche, ou euh, quand euh, elle est sèche. Moi, je préfère retirer au plus tôt parce qu'en fait des fois en fonction de la qualité cette fois-ci de la peinture on peut avoir des écailles euh, c'est valable pour la peinture quand on repeint ses murs aussi où euh, idéalement il faudrait mettre le masking tape peindre avec des passes croisées et tout ça, enlever le masking tape remettre du masking tape pour faire la deuxième couche euh, comme c'est chiant comme c'est assez enquiquinant et, et tout, euh, généralement, on enlève après la deuxième couche, tout simplement. Euh, donc, là, je suis en train de retirer euh, ce fameux masking tape en essayant de ne pas mettre mes doigts dans la peinture qui est la plus fraîche. Et euh, en règle générale, de ne pas foutre mes doigts dedans, euh, parce que je ne pas toujours les doigts très, très nettoyés. Puis quand je manipule de la peinture, c'est encore pire et ça peut faire des taches justement. Hop, on enlève tout ça et là, vous allez voir que, justement, là, il y a une écaille. La peinture grise, euh, c'est celle que j'ai fait en deuxième. Et, et là, ça n'a pas loupé, il y a eu euh, une écaille de peinture qui est partie, donc un bord qui n'est pas parfaitement net. C'est pas grave, ça ne se voit pas des masses. Euh, et puis, je vais corriger légèrement le tir après. Donc, voilà un peu l'aspect que ça donne. Euh, une fois fini, euh, vous pouvez utiliser tout type de couleurs. Euh, pas forcément des peintures métallisées, bien sûr. Et euh, pour enlever les petites cochonneries, les petits éclats de peinture, euh, déjà souffler dessus. Alors moi je me suis mis hors caméra pour pas vous souffler dans les oreilles, mais finalement mon micro n'a pas pris, donc ça règle le problème. Voilà, le téléphone qui sonne, bien sûr, quand je fais l'enregistrement. Euh, là je souffle dessus, je vous montre un petit peu les petites cochonneries qui restent sur le bord, et euh, les petits défauts en fait. Et là je vais prendre un pinceau pour enlever plus proprement qu'avec les doigts, voilà, tout ce qui est sur le bord, là on le voit bien que c'est parti, ça permet d'être plus propre et d'avoir moins de risque d'étaler cette petites cochonneries. vous pouvez le faire aussi quand vous gommez. Quand vous gommez et que vous avez euh, fait ça sur du crème papier, du fusain ou des choses comme ça, prendre un pinceau, ça peut permettre de moins incruster euh, la couleur dans euh, les zones euh, où vous ne voulez pas. Donc là, on voit, et on voit vraiment cette petite écaille euh, où il y a un petit morceau de, de papier euh, et de, de, de peinture grise euh, foncée qui est parti, et comme c'est du gris foncé sur du blanc, il y a quand même un fort contraste. Donc ça se voit. Ce que je vais faire, c'est euh, nettoyer donc mon pinceau. Et euh, finalement, je me suis dit, ouais, il est quand même cracra, puis purée, il est trop large. Donc euh, j'en ai pris un autre. Euh, propre. <rire> ça évite de... Comme ça, je ferai le nettoyage tout d'un coup. Euh, et puis, euh, juste faire une toute petite touche euh, sur le bord. Euh, avec la couleur euh, que j'avais utilisée et je ne vais pas essayer d'avoir un résultat euh, parfait puisque ce qui m'intéresse c'est euh, juste que cet écaille se voit moins pas que ce soit parfait comme ça on a un moins fort contraste et du coup ça se voit pas parce que des fois en voulant faire trop bien on fait un pâté et c'est pire Hop. donc là je travaille sur une toute petite zone de la peinture je la remouille et j'essuie un petit peu sur mon, euh, mon sopalin pour que vraiment euh, j'ai quelque chose de fin, parce qu'on est sur un tout petit bord et je me connais quand j'ai tendance à faire ça, je, ça, ça part très très vite à faire un pâté. Et là, je vous disais justement, euh, ça, je ne sais même plus ce que c'est un bout de sopalin, euh, un mouchoir, un machin. Euh, souvent, les restaurants, euh, dans les livraisons, ils vous donnent 3 tonnes de serviettes et nous, on ne s'en sert pas. Du coup, je les garde, je les conserve précieusement pour le bricolage et pour quand je renverse des trucs sur mon bureau. Et c'est très pratique d'avoir ça sous la main pour, euh, pour l'aquarelle. Donc là, je suis justement en train de venir corriger ce petit défaut sans chercher à faire quelque chose de parfait parce que de toute façon euh, quand on appelle les dessus ça ne se voit pas et ça passe nickel donc là ça y est on voit que ça passe et en fait quand on regarde le papier de près on voit qu'il y a un accro le, le papier a été abîmé et euh, du coup c'est intéressant de pas trop le travailler parce que sinon ça va se voir encore plus voilà Et donc je vous disais aussi à ce moment là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que euh, donc voilà le rendu final avec un, un aspect métallisé assez sympa, ça peut faire un fond de carte, vous mettez un petit sentiment, donc le sentiment... C'est euh, bon anniversaire, euh, joyeux de faire des mers, euh, merci pour tout. Ouais. C'est ce que vous avez à transmettre, vous pouvez mettre une photo, là c'est du scrapbooking, vous pouvez mettre quelques embellissements, quelques décorations en plus. Euh, vous pouvez en faire une carte postale, euh, <rire> vous pouvez faire plein, plein de choses, ou juste le conserver comme ça. Euh, L'idée c'est que ça fait un fond intéressant, et je vous parlerai dans une autre vidéo de ce système euh, de cahiers d'art journal, Uh, junk Journal aussi, et du système Discbound, uh, mais dans une autre vidéo. Voilà, et bah, je vous souhaite plein de belles choses, et puis bah, des bonnes créas. Salut